Hey, salut tout Alors, le monde, j'ai eu la chance les gars d'être euh, convié pour l'essai secret de la nouvelle map Caldera sur Warzone J'ai accès à tout le jeu quasiment Donc dans cette vidéo je vais vous présenter quelques armes, le bouclier évidemment on l'attend, le sniper, les paralysantes, une petite arme cheatée au corps à corps La nouvelle map, le fait de piloter un avion, il y aura peut-être des ratés, je laisse le, le regarder, j'espère que ça va vous plaire ah justement j'ai pas encore essayé avec les gars wow oh, la oh, début, au début. Ok on est sur la première game C'est l'heure En présence les gars avec Birdie, Saxi, Norby On va découvrir okay, uh, oh, en avant-première La nouvelle map Wazaaaaaaaaaaaaaa <rire> Vous allez où les frères Ah ouais d'accord, on a pas le choix là Oh elle est ah. classe oh, Vous allez où c est, c est, Euh Capital Capital Sur le ah top Faut, faut la sauter, la un, faut la sauter la direct avec la... point Un point les gars les... Euh si. Capital, Capital le top, le top Le top Ouais le, le top Capital et on rase tout ce qu'il y a à tout le monde Ouh ce bâtiment là Il est bien celui-là aussi les gars Le grand le bâtiment, le haut. grand haut. bâtiment Oh là oh là on a un magnum c'est stylé comme map hein Waouh. Oh mec, elle est magnifique. Es sur vous, les gars. Une petite ponce violette direct. Oh, okay. Les gars, ici, ici. Euh, plaque. Let's go. Les gars, on met la win direct. On monte qui est qui. Ok, ok, ok. okay. J'ai une boîte de mine au sol. Regarde-la euh, après, ah, je Ouais. pense. Ouais, pour Mais le euh, je, je, je suis avec une, avec une arme, moi. C'est une sorte de batteuse. C'était un spawn au sol, la, la boîte de mine. C'était assez surprenant. Oh, ça tire. Les, les, les gars, ça tire. On y va, on y va, on y va. On va se les faire. Okay. Ai hein. Mec, je regarde partout, c'est magnifique, c'est cool, magnifique. Beau, hein Ça change tellement de on a, on a tout devant, les gars. Euh, prochain bâtiment. Là. En tout cas, ils en ont à coeur, je vois, hein. Dans ce bat, dans ce bat, il y a du monde. Il y a un haut on... Good job. Il du monde extérieur, extérieur. Ils ont ouais, la ligne sur le bâtiment. Papier. Vas-y, go monter dans ce vat, les gars. On les, on les rase, les mecs. Comment on monte J'en sais c'est le nouveau bâtiment Ouais, c'est ici, les gars. Ouais, gars. Ils te demandent comme si connaît, tu connaissais déjà tout. c'est. je le dans <rire> les c'est <cha> <rire> le pire. Bah, attends, est-ce qu'on parle au World Champion ou pas là Arrête. Ah, ah, Arrête. Moi j'ai un, ah, bah, oh. un truc de les gars. Y'a un truc de qui bip là. Extérieur, je ah, confirme. Gars, encore, encore, y y'a du monde, y'a du monde sur moi. Bon, dit, un petit ping, chaud Là sur moi, euh. Là, c'est pingé, c'est pingé. Break, break, oui oh, c'est encore Je suis à la sac C'est bon, j'en ai eu Les gars, on a pas, pas mal de thunes, thunes. On, on essaie d'aller acheter On peut pas inviter tant que... le premier colis n'est pas tombé maintenant Ah, les gars, ah putain, c'est vrai Ça me ouais. shoot, ça me shoot, les gars ouais, Direction ouais, sud-ouest Birdy, on, on a un escalier, on a un escalier ici, viens là-bas de, là, de là, où on vient Ah, ça retombe en fait <rire> nous les gars faut que je me shield ça fait que ça c'est la résurrection on a tous une euh, Notoria. je comprends rien en face il on a j'suis pas bouger. monté je suis monté dans le bat pour le sortir le mec mais impossible de le trouver les gars Normie derrière ah oh, il est on va j'ai ping il est breaks. Let's go. Ah, dommage, il m'a eu. Je reste en vie, les gars. je m'achève, perso. Ah, mais ils m'ont fini. Eh, bé. Ah, mais c'est. Elle qui beau, de mort. Oh merde! Ah, dommage. Non, non, non, fallait pas mourir. Sauf douce. On fait rejouer direct pour voir. On reste à la game. Bah, non, on quitte et on relance. C'est ce que tout le monde va faire. Ah, allez, mec, je me, mec, je me disais qu'il qu qu était chaud. Vas-y, quitte un hein, sac. Euh, pardon, c'est à moi, oui. J'ai une poignée arrière pour le, le tressaillement. T'as des crosses aussi pour le tressaillement. Pour résister à tout ça. Par contre, les gars, euh, tout à l'heure, quand je en fait, moi j'ai ramassé un contrat jaune. Euh, j'ai essayé de lui. Le... J'ai essayé de lui mettre dans les airs. Il joue avec quoi là Oh mon dieu Oh mon dieu <rire> Tomaki, il a déjà trouvé une glace super cancer. Des, des duels magnum frérot Ah ouais Ah mais frérot, il m'a ouest Non mais non mais c est, c est je te jure le Les gars, les, les duels magnum c'est cheaté en fait Ah ouais Non mais cheaté de ouf fait, euh, Dessus tu vois, ça va à rien, poignée arrière on va regarder j'attends J'adore regarder la fille les BG il marche bien le Kara. J'y arrive pas moi, la config que j'y arrive pas. Pas nul. Et y'a y a un atout qui s'appelle nerf d'acier. En fait ça augmente votre ouais. précision quand vous, êtes, quand vous êtes touché. Donc en gros, euh, genre en gros, si, si tu as, as un trade où tu te, où te où tu foules avec un, un ennemi, même s'il touche, genre tu perds pas en précision. Ça me fait, ça me fait trop l'air de, de trouver escale de fumer. Ah, ouais, aussi, de, de la ah merde. Bardi, tu t'es fait sauter mon lapin Ouais, je veux tester les viseurs. C'est une, euh, une mitraillette Ah oui, là, Owen elle ouais, est là. Ouais, c'est un genre de striker. Toi qui avais bien aimé. Tu, pour, tu pourrais me dire la, la config que t'as avec s'il te plaît euh, Ouais, je vais regarder, attends. Parce que je l'ai fait un peu à l'arrache, t'avoues. Attends, oh prochain matchmaking, oh oh oh je te dis là, parce 20 secondes. Ça marche. Il y, y a une R, attends, peut-être essayer la. La barre a été abusée, non là où tu sens que ça fait quand même chier de pas avoir joué à Vanguard, parce que du coup tu connais pas trop les accessoires. Ah je connais rien du tout. Ah je connais que dalle moi non plus. Grand. Je pense que le show c'est pareil. Mec, je suis complètement perdu. Ah, bon on découvre. Eh par contre l'animation elle est sympa hein. Elle est cool hein. Ouais. Ouais, elle est sympa, c'est mieux que ce vieux truc bugué qu'on avait. Ah putain c'est encore le même endroit, dommage. Ah bon, ouais, le pitot là encore, ça se trouve c'est fait exprès bon. non Je sais pas. Vous voulez qu'on aille où les gars du coup Ah bah, non, je fait un nouveau contrat. Je suis plus avec vous moi les gars. Quoi? Non, on avec ah, t'as crash? T'as crash la peur? Oh non. Sortez, ouais. oh, non. Non, non. sautez. Un point, un point. Euh. Ouais. Là, les gars. Ok. Ce, les gars, cette espèce de. Ah non, là, ici. Ce, ce bâtiment juste en dessous. Ah, ouais, ouais, ouais, il, est, il, est, il a l'air mieux. Oh, ah, voilà. mais elle est différente. au spot. je descends. Okay. Tu l'as baisé? Ah, ouais, je l'ai eu. C'était un pont très bizarre d'ailleurs. Y'a un mec qui vole au dessus de moi, j'essaie de trouver le... le. recul de l'arme. Y'a une sacoche Tonde está la sacocha. En bas c'est en bas de nous là Ouais tiens, une boîte de plaques par terre, Norb. Ok je suis chaud. un crack ici Quoi et je crois qu'on nous poche les gars. Oh, les gars! Il y a un petit tramway! Non, c'est vous. Non, mais t'es avec nous, hein, sac? Mais t'es pas ah, avec ouais. nous? Si, si, je si, suis si, là. Jeu. Mais je crois qu'il nous a entendu nous et il croyait qu'on le. Ouais. ouais. Le... Oh, pas La, mal, type... Ça. La... La type 100, elle est... elle est très très bien ça et je bon crois. Mais c'est quoi cette arme de merde? Mais c'est quoi l'arme de merde que j'ai ramassée? Vite que je change. Je re-shield. Ah, bref, au-dessus de moi. Là, contact, sac. Faut oh, je me shield les gars. Je shield aussi. Encore, les gars je la shield, la je la chide, la j'suis là, je Je suis là. Je suis avec vous. C'est à côté hein. Je suis avec sac, je suis avec sac. Non c'est pas le, mec. Pas dans... non, pas dans le... Oh le rein. Il y a un y a là, là, derrière Allez les gars. Let's go les gars. Nice. I that was a je commence au Vas-y. Merci. Je couvre, je couvre ici. C'est marrant quand tout le monde traharde ou pas Ça revient, ça, ça arrive les gars, Un tombé, ah, oh, non, les gars A tomber quasiment. L'autre il arrive, ça rush à deux, ça rush à deux. Ah, pas bon. autorais, autorais. Oh non, on va, on va crever encore, c'est encore va... tous. Sur cette oh non, dommage. On a la chance de se retrouver en avant-première sur Caldera. Le menu, les armes, les gars, j'ai pu... tester déjà le nouveau bouclier. Je vais vous montrer quelques gameplays des gameplays sniper, euh, des gameplay PM, pas forcément très important. Je vais privilégier le snipe ainsi que le boubou, histoire de rigoler un peu. Et, euh, et voilà, je pense que ça va être bien marrant. On va voir un peu l'effet des paralysantes, si ça marche toujours autant. Euh, et en termes de filtre sur la map, les gars, c'est juste n'importe quoi. C'est un truc de malade. Donc, euh, bon visionnage. Putain, je vais tester les paralysantes, du coup, leur, leur effet de dégâts. On va voir si c'est encore aussi efficace. Ouais, on peut toujours exécuter les gens. Bah, mais en... non, c'est Jésus <rire> <rire> oh L'histoire se répète Oh Et non bon, Il va être traumatisé par les, par les boucliers, lui. Oh non, mais gros Non mais je le raconterai, qu'on pourrait les battre, ce serait pas... Oh non, p'tit Oh le flingue c'est n'importe quoi les gars, je vous le dis. Ah ouais Ah vraiment voilà. allez, allez, allez, vraiment, allez, genre toutes vos mitraillettes c'est de la merde. Mmh. Ah du coup je, je oh les véhicules, oh ils prennent de la vitesse. Trop sympa les véhicules. Pas, vous plaît, me tue pas. Non mais me tue pas, t'es pas fun. Qui c'est -ce qui est pas fun Angelica t'es pas fun. Putain je me tape toute la route pour me taper un véhicule et elle me tue. Stylé, là Moi mec, je découvre la map, hein. j'en je, profite pour aller faire un tour sur toute la map. Elle est sublimissime les gars la map. Hein. Ouais franchement elle est top. hein oh, par contre la maniabilité des véhicules elle est particulière. Elle est à chier. Ouais, <rire> j'ai pas voulu le dire. <rire> ah, et en fait surtout ils avancent plus en montée. Et peut-être un peu ce côté de, comme la moto actuellement, genre en gros quand tu tournes c'est pas instant. Et tu patines aussi, <rire> beaucoup. En fait, en fait, quand tu ouais, quand tu tournes, ça, bah, si, si, si tu tournes trop, tu fais des têtes à queue et tu perds de la vitesse. Il hein. y, y a une tourelle sur le, le véhicule, là, regardez. What Est-ce que ça va bugué comme le camion <rire> Les gars, est-ce que je vais être le premier français à monter dans un avion oh. Non. Tu pourrais mettre un titre de stream. First uh, FR uh, in the plane. <rire> Après, ah on s'avoue qu'en montée, gros, oh. la tuture elle. elle je, galère, suis, hein. je suis plus, plus qu'à 200 mètres. Courage Oh, c'est trop mignon ce petit coin. Oh, il y a de l'eau. Pour méditer. Oh. oh là là, les gars. En tape, elle est vraiment bio, les pauvres. Elle est sublimissime. Ah, J'espère que je vais pas me cracher, les gars. Ouais j'ai un, un... un Oh putain il a démarré direct Il a démarré direct le frérot le bordel Ah ouais Oh les gars C'est n'importe quoi non, Les gars c'est n'importe quoi c'est trop fort pas, hein. je suis dans la savane mon gars de moi viens viens viens t'es violet Faut que je te montre un truc Montre moi oh oh Attends il y a un truc je te de vois, que je viens là. me récupérer là, je suis là. Chaud sure. je, je te vois, je te vois frère. Non, non. Oh. Alors je sais pas du tout comment on se pose sac. C'est quoi tous les trucs rouges que tourelle. je vois là euh... Je la tourelle Regarde What the fuck C'est toi qui ping dans l'avion là hein Non Viens va dessus le je... pont. Je me suis foutu en l'air frérot Non, non. j'ai j'ai perdu non. le contrôle Oh merde, j'aurais pas dû prendre ce chemin J'aurais pas dû prendre ce chemin Oh les gars... ouais, Ne pas noyer la voiture. Tu veux rejoint j'arrive. C'est ça. j'ai toujours pas foutu en l'air la bagnole les gars. Mais j'ai vraiment le pire chemin. Je suis un Golgoth les gars, c'est pas possible. du coup ça Ça va être bien en mode DR classique. J'ai toujours pas retourné les gars, mais c'est un miracle. Je suis en train de descendre ça en Jeep si on m'avait dit ça ce matin. Du coup on pourra passer au combat déjà. Ouais, ouais, je l'ai déjà vu là. Et on fait quoi pour Chollon On attend, on fait quoi Non les gars, t'inquiète. On fait quoi On lance même Non, non, c'est à 45 qu'il faut lancer. Ouais, mais on peut déjà lancer. Attends, attends, je une classe. Jusqu'à 45, je suis Mais c'est à 45, c'est dans le BR normal Ouais, ouais, ouais. Ok les gars, mais ça va, les gars, je suis à mon avion dans une minute. J'en ai pour une minute. Ne vous inquiétez pas, j'arrive à... à 44, j'arrive. Vas-y, t'es pas là, on lance le d'accord Ouais, ah, ouais, non, ouais non, normal frérot. Hein. On est obligé comprends. Ah Mais c'est le business, là. Ouais, ah, c'est bien, tu comprends. <rire> Mec, j'adore cette voix, putain. Tu pourrais <rire> me faire des horreurs, je te laisserais dire, tu vois. Please restart sur application, à on faut relancer le jeu. Il Faut relancer le jeu, là Ouais, ouais. Ok. Bon bah, chaud. Bon. Avant de relancer le jeu... Ouh, je prends de la hauteur. <rire> yeah. Relancer pour voir la dernière mise à jour de la playlist. Wow. J'ai pas compris ce que ça faisait les aérofrains euh, sur l'avion. La, sur Moi j'ai relancé le jeu là du coup. Ouais, ah, pareil, je suis en train de relancer. Viens, bien horrifié. Quoi? Répète! Putain, quand t'as un avion qui. Quand t'as un avion qui va t'attaquer en piqué, frérot. <rire> je, je me suis encore foutu en l'air. Putain Eh hey frérot, là, ouais. il est il est grave stylé Le, euh, le, roi, skin, le, ouais. Ouais, le skin Royaume, j'aime bien Ah ouais Il me fait penser à Mabzol un peu Il est, il est sympa, il est sympa lui aussi Mais un joueur 70 150 frérot Je oh, 70 Il va y avoir 150 prends, euh, prends le sniper et vise les nuages avec Tu, tu vas rencontrer un problème Ah ouais Après Attends là je vais atterrir et je vais tester Alors ok j'ai atterri Oh non mais on me laisse jamais tranquille hein, sur ce jeu c'est fou, hein. Y'a y a un feeling vraiment chelou avec le j'ai l'impression que mon viseur se décale quand... Euh... Dès que euh, je... je, je, je euh... Comme le Pennington, au début. C'est ça. Ah oh, merde, je me fais exec. Parky. Westy. Je te montre la map ah, mon frérot. C'est trop classe. Là-bas, y'a Volcan. Oh putain, c'est toi qui me chute Du coup les gars, là, on est encore une fois sur la oh, visite oh. de la map. J'en oh, profite. Qu'on soit en train d'attendre dans le lobby pour vous montrer tout ça. La map est sublime, regardez cette végétation. Les cailloux, les riges, les dénivelés. Juste les armes, pour le moment, euh, j'ai pas encore énormément de feeling. J'ai l'impression qu'avec euh, qu tous les atouts, ça en fait des armes extrêmement fortes, beaucoup plus fortes que celles de Cold War et de Monad Noir Phare. Mais sinon, dans, dans l'ensemble, mis à part les armes, on est sur une map de ouf. Wow. Hey man, où là, le... morts. Bah, c'est si oh qui qui a qu ce skin ultra stylé là ah bah C'est trop bizarre ce skin <rire> <non> <rire> <rire> de là Qui est Mabzuel Le Mabzuel est grave les gars, c'est fou là fou, ouais. Ok les gars, on va faire une pirogue en bas là, vous inquiétez pas Les gars, en bas où, où ah, C'est quoi ça Largage la, d'argent Les gars, euh, go à ce largot là-bas Ah ouais, dans le largage directement En fait, je propose qu'on. Ou sinon, on va à pique on va à Pic, on a, on a une loupe les gars, ah, on est bien. Va aller à son Et c'est. Oh merde, j'ai un peu Pic, c'est un peu le nouvel hôpital non C'est un peu le nouvel hôpital, c'est haut en couleur si je puis dire. Ouais, c'est bon, Oh on oublie. On aura pas nos casques avant un moment. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça qu'on on fait la loupe, on s'arme. L'objectif les gars, c'est gagner la game. Après, ah on s'en ouais. fiche. Pourquoi tu crois cet accent ah. Oh coach il va se calmer là ou quoi là Je pa parce que. Je sais que, pas que, sais pas que pourquoi le, le couvert est pas bizarre, t'as vu Parce que les meilleurs coachs sont marseillais en fait. Ah bernet Oh que c'est beau Oh, oh. mais c'est derrière en fait C'est en bas wow. Mec, mec tout le, le volcan, tout le volcan il est creux. Vous avez il y a vu Oh vos... là là là là, là les... point vert y'a un gars il y a un bon Oh bidon d'essence les gars Oh j'arrive J'arrive Vas-y viens d'ailleurs Oh les gars j'ai un bidon d'essence Oh c'est trop stylé les cascades On peut balancer là. Non mais, tout, non mais tout est beau, hein. est tout, est... Ah. De... tout est incroyable, tout est incroyable en vrai. Salut, elle-ci, Oh non t'es bien, ouais, oui. viens, viens, regarde C'est classe beau, Ça ouais. fait vraiment penser à la map de PUVG hein. Oh. Next. Ah les gars, en bas, en bas, en bas Il m'a knock il Non, il, a... il est mort. Voilà, j j il oh, okay, nice. est mort. C'est encore eux, gros C'est encore eux Allez, oh, on y on va ensemble. les effets arc-en-ciel et tout là. Regardez, regardez, c'est oh, ça. Il ouais. bon. y a des contrats comme ça maintenant. Il faut pas les prendre. Ça, hein. ça, ça c'est du poison. Par contre, c'est beau. La hein. la les gars, la on, la fait, la on fait, on se prend pendant les, les, les, les nerfs Y a Blanche-Neige au bout. Allez, go Eh ah. Eh hey, Gracheux, ta <rire> gueule Le mec il joue vraiment trop en RP ça. <rire> on a une prime les gars, on la prend aller, hein. Vas-y. Oh les gars regardez, venez pour ceux qui n'ont pas essayé. Les bidons d'essence. Tu fais quoi avec ça Oh les contraires ils ont changé les skins, regardez les gars. Ouais mais je l'ai pingé tout à l'heure mais t'as pas regardé. Oh euh... ouais, y'a le bunker de Mabzuel. Well. Regardez le oh, bunker bon bon de Mab. Ah oh, ouais. Oh c'est ouais, tiré de la prime Oh go le fumer! Go le fumer! Go le fumer! Les gars, go tous nous courir dessus avec un bidon d'essence. On lui fout le feu. Je l'ai voir, regardez ici. Touchez le poing. Les gars, ça me dit pas. Break, break, break! Non mais les gars, me dites pas que vous avez pas vu le plus important. Quoi? Oh, mais il va nous cracher! Te crache pas, hein! Ah! Ah! Ah! <rire> j'ai perdu le contrôle Faut regardez faut regarder, les gars. On arrive, on arrive J'ai besoin d'aide, les gars Les quadrons, euh, En fait, je, je, je crois que j'ai pas compris comment on ferait l'altitude. Je sais pas vous, mais moi de ma POV, c'était magnifique, hein. ce <rire> va que Ils sont en bas de nous, ils sont en bas de nous. Il est où Tout raté. Ici, là Là, au, au pied de la tour. Vas-y, faut y aller, faut y aller. Crac, crac! A ah, droite, c'est du monde là y a un arc! C'est bon, j'ai eu! Oh, <rire> Allez, Cyril, tu dégages! Non! Oh non, je suis mort! Bien joué, let's go! Oh non! Cyril! Oh, J'arrive, mon orbe. Oh le frère! Bien joué! Des mecs en orbe, ah, moi j'ai eu PG, <rire> Pichoun! Tenez votre plaque, les gars, les gars c'est quoi c est, c est, ce bruit des On enfers en là t en, t en, t en, t en Je suis flash. blanc, je suis blanc, elles ah, marchent trop bien vrai. les flashs Oh ils jouent il joue fort oui, les mecs là non, arché, les gars Waouh waouh wow, wow. sur moi sur moi sur moi t es t es non, ici bon. Non mais je sais je sais mais c'est pour toi il est à côté de toi Ah, ah je break, lui je break Ah dommage Mais oh, non c'est Jésus ça Je me barre c'était chaud Oh le nouveau roulage Oh là là, ouais, c'est ce stylé. Attends, ça, ah, ça me vient du... mais, me... mais attends, les gars, co... non, mais comment ça, c'est un goulag Mais contre ils nous ont vraiment pris pour les 7 nerfs ils sont dans un délire, les mecs. Hein. <rire> mec, ça va se jouer au brain. les gars, les gars, les gars, je suis en moi. Ça va se jouer au brain dans une maison. Oh. Non mais, mec, c'est... Je sais pas si c'est bien ou si c'est si si si horrible que ça se joue au brain dans une à maison. première vue, c'est stylé. Oh Euh, ok, je suis au goulag, les gars. Cool, je te colle je te colle je te cool. oh. Ok Devant, devant. Il part à gauche. gauche. Il est, il est trop bien le goulag. Il y a le truc rouge. Derrière le truc rouge. Il pivote, il joue sa vie derrière le truc rouge. Voilà, Ouh, nice. Non. Nice no. oh, j'ai besoin, de ouais. besoin de son. les gars. Ok. Vas-y, vas-y. Putain, je sais pas où ils sont, je suis en cercle entre deux teams. Y'en a un ici. C'est de venir ou pas Rien de mon côté, Birdie. Je lui mets un couteau de lancer. Hein. Wouh Premier goulag gagné pour moi aussi les gars Let's go mon gars Come on. Allez Bird, à ton tour C'est bon, c'est bon, j'ai win moi Ah c'est bon Oh bah parfait Ouais j'ai mis un j'ai mis un... lancer un testi moi Easy Les ah, gars, il ça... y a, y a un, petit éli... un petit avion ici Arrête Arrête Arrête J'ai trop con je te rends dur On vient pas te récupérer, sache-le J'arrive Est-ce qu'il y a du stuff les gars Ouais, ouais, ouais, sûrement il y a plein de coffres et tout Oh les gars, j'ai un bizarre, On voit les, on voit les... Triangle rouge à travers les murs Oula. Quoi Non, je vous jure, attends, pourquoi il y a des triangles Même même Ça, c'est pas le viseur, ça hein. Ça... Ah, pas viseur. ça redresse pas, ça redresse pas, ça redresse pas Les gars, en face, hein, t'as. Y'a le colis, y'a le colis pas... J'ai pas de balles, les gars. Go sur le colis, les gars, go sur le colis, c'est le plus important. Mais okay. tout le monde va y être, hein. Un... À part si on est fait... sur le colis, mais. C'est tellement stylé le mood <rire> où tout le monde découvre pour la première fois. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On bizarre. est tous excités comme des puputes. Ah mais là, ça va lâcher des gros lives hein. Et tu vois le truc du colis aussi, on va tous se rendre sur nos colis en même temps On va prendre la hauteur les gars, après moi je pense qu'il faut se barrer Oh c'est pas toi qui euh, décide ce qu'on qu fait quoi quoi Ouais je suis un peu d'accord C'est le leader in-game hein. in là Ouais ouais On va le faire in C'est Norby maintenant qui décide Ouais c'est moi on qui prend décide tous un avion et on laisse chaud piloter là Ouais. Ah, on prend l'avion je suis d'accord, on prend l'avion et c'est chaud qui pilote Les gars il y a une voiture au dessus Okay. ok. Oh avec okay la Oh 259 mètres, ma gueule Bien joué, mec C'est Jésus, en plus Avec le cœur, let's go Jésus Oh non, pas encore <rire> L'histoire est écrite Attends, comment les les après, là Impossible. on monte après Le mec, il va ça c'est un passant-là, il va allumer, sais, il va péter un plomb. <rire> Une stream là, en fait. De ah, c'est. Ah. Ouais, j'ai mis une frappe au-dessus. C'est quoi la fumée verte là, euh, les gars ah, ah, du... Là. du sperme de lutin. Ah. En poudre, du coup. C'est vraiment un délire de nain en fait. Hein. Ah putain, terrible. on a atterri sur la piste, les gars, ici. Oh, c'est une caisse. J'ai capturé une caisse. Ça me shoot hein. les gars. Sérieux Oh, regardez Direction Est. Eh, hey, t'as capturé oui, quoi oui, oui. Comme... comme caisse, ça Eh, c'est genre une caisse, tu t'sais, d'hélico, y'a plein de loot et des frappes et tout dedans. Ah, oh, ouais. Y'a un mec qui te tombe dessus, ça, non je sais pas, je cherche sur avion. Et honnêtement, le premier qui bute un avion. Eh bah ben, vas-y, dis, qu'est-ce qu'il se passe On se dit quoi, 50 subs Je vais nous flinguer là en fait, je reconnais Il a sauté, il a sauté Ah <rire> <rire> Oh ouais Il a sauté le Il Là, je le garde. Encore un au-dessus Mort Et encore un autre avion L'équipe ennemie vous a dans son collimateur. Tu prends la surienne chaud sur toi ou pas Ouais, ouais, nickel, aucun problème. Par contre, c'est un mystère d'où vont les balles. Hein. Ouais. Il me faut des balles de snipe perso, j'en ai plus. Euh, tiens. Tout. Merde, non, j'ai pris un tarif, les gars, je sais pas d'où ça vient. Un inter Je me suis défoncé. Les gars, oh le non, game non, game, non, un le ping a de tête. Mais c'est Jésus encore, les gars. Je suis là. Merci, chaud. Ah, ma poule. Ils vont sûrement pêche, non Ouais connaissant ouais il faut descendre il faut partir vers les... Oh merde au, les gars en hein haut dans la colonne euh, en fait voilà j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais je crois qu'il faudrait qu'on parte... Ah ouais moi je suis mort. En fait il y a cet énorme truc à passer. Comment il le savait ah merde, oh je m'en ah, oh Mais non. en fait, il y avait il y a trois teams, je prends le tour. Ouais, je suis tombé sur une autre équipe, moi. Dommage, les gars. Vous pouvez le voir, on m'a filé un compte. Du coup, vous pouvez voir. Vanguard Résurgence, Vanguard Royal en Ils nous ont mis quelques mods, etc. J'ai déjà équipé quelques armes. Euh, petit petit tips, les gars. Les pistolets sont trop forts. J'ai jamais vu des flingues aussi, aussi incroyables. Le sniper est pas ouf. Vous allez voir que j'ai quand même réussi à caler quelques shots sympathiques. 259 mètres. Jésus. J'en dis pas trop. Je vous laisse regarder. Donc euh, voilà, ça c'était le, le petit point côté armes. Ah, ils ont un bouclier que je vais vous montrer. Euh, alors il est horrible à courir avec et tout. C'est pas, pas incroyable. Mais le truc. C'est un mur. C'est un mur. Tu le poses par terre, les balles ne passent plus. Donc, ça, c'est plutôt top. Euh, les opérateurs, je vais vous les montrer dans le pass de combat, les gars. Donc, passe pass de combat qui va sortir. Euh, il faudra penser au code shoh Très, très important. Euh, on a ces, ces trois-là. Euh, c'est pas ceux qui me plaisent le plus. Celui-là, j'aime bien. Euh, sinon, je vais pas vous mentir, je trouve que la plupart des persos sont vilains. Le seul que je trouve cool, c'est lui. Je me dis, lui à, lui à la limite. Ah, non en fait non. J'avais pas vu. Vous avez celui-là. Celui-là est clairement sympathique. Hop. Du coup, voilà, ça c'était grosso modo les personnages du pass de combat. Mais il y a aussi des armes. Voilà, ça je pense que ce sera une des armes cheatées de la première saison sur euh, cette nouvelle map. Et on a d'autres armes, etc. les gars, évidemment. On a des jolis petits skins qui sont offerts. Attends, attends, je, je vais vous montrer tous les skins possibles. On a celle-ci qui est la dernière du pass. Et on gagne la fameuse plaque fauteur de troubles. N'est-il pas incroyable Les gars, vous avez vu un peu de gameplay de Caldera. Vous avez vu les vues en petit avion biplace. Euh, on s'est un peu baladé en résurgence, en mode normal. Le jeu sort demain. Je suis tellement impatient. Ça va être un truc de ouf. En tout cas, pour tous les passes de combat, les mecs, pensez au code shoh 1 Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Et on se capte sur Twitch. Peace.